Poulet. Hello Comment tu vas ça, ça va Ça va, ça va. Tu m'entends bien J'ai un nouveau micro, donc peut-être que tu m'entends pas bien. Si, je t'entends mieux qu'avant. Il y a un filtre anti-accent, j'ai l'impression. Euh... Accent, euh mm -hmm. Non, pas du tout. Ok. Un peu d'accent, je peux m'arranger. va. Il est marrant. Donc, qu'est-ce que tu connais euh Bah c'est Counter-Strike avec des objectifs chelous quoi et des et des pouvoirs quoi en gros c'est ça non Je regarde parfois tes streams et tout et donc j'ai déjà vu le jeu quoi. J'ai bien compris qu'il fallait beaucoup tirer dans les murs. Non et non euh... non ça c'est parce que j'aime bien coller des walls, non non tu le fais jamais, tu le fais surtout pas. Parce que c'est marrant de coller des gros trucs dans le ce jeu, c'est ce qui fait le, le côté super sexy du jeu quoi. Il y en a un top blanc sur mon ping 1. Ah oh, merde, oh putain. Du hein. suis décédé. Alors du coup, là ce qu'on va faire, ça c'est ta charge, c'est pour péter les portes, les murs, les fenêtres, ok, ouais. Mais les fenêtres et les murs, tu, tu, jamais, tu les pètes avec, euh, jamais tu les pètes avec ça, hein. ouais, non, tu non, tires non, ça, dedans, tu mon en... Ouais, ouais, ouais. Ou t'arrives à côté d'une fenêtre comme ça, comment tu la négocies Ok, et voilà, et là on commence à discuter. J'arrive à un endroit, ouais. du coup je drone et je commence à droner à l'intérieur et je prends les infos. Et là, du coup, je drone pour toi en fait. Tu joues sur la revenge de mon drone. Donc, attends, ça veut pas dire qu'on peut y aller. Parce que je, maintenant, je vérifie les cases plus 1 en fait. Ouais, comme ça, on peut avancer et on est déjà Exactement. Dans la plus là. Exactement. Là, tu ça. peux rentrer. Là, j'en suis sûr et certain maintenant. Tu vas arriver à un couloir. À gauche, ça sert à rien de regarder. Je te casse la cam qui est là. Chaque ah, centimètre. Ouais, moi, moi, moi, je suis ton drone quoi. Tu me ouais, dis non, que je suis non, non, non, drone. non, non, non, non, vraiment. <rire> Chaque. Tu peux euh... te permettre, tes super mignon, on dirait Wally, mec. Ok. Du coup, ça, tu le pètes avec un fil. fais gaffe à la décale. Ouais. ouais mais j'ai tiré avant lui, j'ai juste mal visé. <rire> euh, bah là tu vois je vais te mettre un petit setup tranquille là. Donc, ouais. là tu vas être bien. Euh... Et je vois le qui est à côté du coup. Là t'es bien tirer, tu quoi. vois. Là tu vas avoir donc du coup un endroit par, les, par lequel les attaquants vont arriver. Ici je t'ai fait un petit trou qui te, en fait qui te permet de couvrir euh, l'escalier du main. Ah putain ouais tu vois à travers quoi. Ok. Et tu, tu couvres l'escalier tu vois. Et du coup ils sont censés arriver en face de moi aux fenêtres quoi. Euh la porte surtout. Euh, opening 90, fais mon... gaffe parce qu'ils ouvrent ça maintenant. Ils sont en blanc. Putain je suis là le tenir un chat, c'est blanc Jaune, jaune, jaune. T'es un monstre Putain j'espère qu'il y aura un playoff de game à la fin les gars comme dans Overwatch. Et il est obligé de venir. Euh thanks bro. Nice Et du coup tu vois, plutôt que d'aller bouger avec euh là toute la différence d'un Tarkov où tu te balades partout etc machin. Là, sur R6, juste la pièce dans laquelle on était, si on voulait vraiment euh, la connaître, la maîtriser, machin etc, on pourrait en discuter une demi heure et je parle juste ouais. d'une pièce. Parce ouais, qu'il qu y a 500 angles, 500 angles qui vont vers cet angle là. Exactement, quoi. trop de trucs casse-couilles qui sont pas forcément nécessaires. Hein, mais, mais voilà, merde j'ai pas pris le bon opérateur. En fait ce qui est horrible ici dans ma position, genre vraiment horrible, c'est que je sais okay. même pas d'où viennent les gens. C'est très chiant, c'est très très chiant. Pour ça je te mis coup, un petit setup euh... ici, là, ouais, voilà. et là tu peux t'allonger à la limite, regarder à travers les trous du, du shield. Ah y a des trous dans le shield mais c'est pas ouais. je, peux tirer, je peux pas tirer par contre. Non, non, non. Mais c'est une sorte de mira un peu. L'idéal tu vois ça aurait été de mettre un Jäger ici. Pourquoi Parce que eux ils vont te balancer des grenades sur le truc, le petit Trophy aurait... aurait euh... Ah oui, il m'aurait protégé. Ouais, ouais. Exactement, et toi t'es bien prêt. Ça c'est un setup relativement pro. Hein. Ok Elle clique sur moi Elle... Viens, viens, viens, viens T'as des impacts Envoie non. les là J'ai rien du tout un Non impact, Ok je... non. Ok, laisse tomber Les impacts c'est les impacts grenades, tu comprends pourquoi ouais, ouais, ouais, je voulais ouais. que tu le fasses euh, Bah parce qu'il allait ouvrir et que du coup c'était plus renforcé et donc Exactement, tu pétais les ibanas de derrière en fait, c'est un tricks Y'a un mec qui te push C'est bon je t'ai croisé. Wow, derrière moi derrière, derrière toi Coucou Sur site, sur site Ah ouais putain, ouais. ils sont deux et ils sont deux On-site, on-site Ah non, ça c'est pas normal du coup, doucement, faut vraiment prendre son temps et faut y aller dans une logique de euh, t'éplucher un oignon, tu vois. Aujourd'hui, l'astuce pour éplucher et émincer un oignon rapidement. Tu vas pas avec ton ouais. couteau en mode que tu le découpes, on épluche l'oignon, on, on va se rendre compte que le premier truc qu'on va rencontrer en rentrant dans le bâtiment, c'est pas le bonhomme qui est en face, c'est le premier gadget qui est à droite. Il y a peut-être une mélusie qui est posée, un C4 qui est posé en dessous, et on y va mètre par mètre. Les potes se sont fait péter et ils, ils, y, vont, ils y vont comme des totos. J'ai un opérateur enfin, de merde. Glace. Non, non, c'est pas trop mal mais il faudra smoker pour voir à travers. Donc ah tu oui, c'est vrai, tu moi j'ai un, un peux... voilà, quoi. <rire> yeah boy. Ok, il y a un mec qui est planqué juste à notre gauche, là. Exactement là. Qu'est-ce que t'appelles là Vas-y, smoke en face, smoke sur mon ping. Smoke sur mon ping. Ah merde. Il y a un mec à droite, fais gaffe. Nice, t'as un monstre. Il y en a un exactement ici sur le ping-1, sur le ping-1. Je vais rentrer. Non c'est où le hein. Ah ouais ah. il ouais, est à droite Ok ouais Prefire GG Wow il est en face même endroit que mon premier kill Ah oh, il a fait nous avoir tous les deux hein. Oh fuck C'est un jeu qui demande beaucoup de practice hein. Ça ouais. se ressent tout de suite Et tu vois regarde là on n'est pas rentré on n'est pas rentré dans cette case-là. Pourquoi Parce que plus les gens ne prennent pas le temps de se défaire des gadgets, plus au final, ils rentrent exactement dans le schéma de jeu des défenseurs, tu vois. Il y avait une Azami qui nous faisait chier, etc. Et plutôt que de réfléchir en se disant « Hey, tu peux m'aider à me défaire de cette personne ou de ce truc-là euh, » voilà, bah C'est le château de cartes qui tombe au final, quoi. Parce qu'il y avait une mélusie qui nous cassait les couilles, le gadget te ralentit, donc tu te décales, t'as la mira qui est en face. Tu vois, j'ai fait un grand trou pour toi. Mais eux, quand ils sont rentrés, les toto avec nous, ils avaient une mira en face d'eux, mais tu contestes jamais une mira. Donc ouais. tu, avant de discuter des ennemis, il faut qu'on parle un peu gadget, tu vois. Et il va falloir qu'on se dise, OK, cette mira-là, ce miroir en face de nous, c'est un vrai danger, on peut pas rentrer par là. Donc là, on va y aller, là, je vais sniffer des pieds, moi. Tac, tac, tac. Là j'ai pas trop besoin de drone parce qu'en fait je vois les, les traces de pas avec racal Ah ouais c'est ça, t'as un, ouais, une sorte de wallack mais un peu de merde comme ça. Ouais voilà, c'est ça. Donc là y a personne qui est venu par là. Mais là non, là on les a en étau de ouf non bah. Puisqu'on est autour des trucs... Ah euh... euh, ouais, là ça joue, attention, ça va jouer dans... Là t'as un mec tu vois. Mais attends, je peux bridge avec euh, mon gars non J'ai comment il s'appelle mais... c'est euh... pas juste péter un mur ici et on rentre, c'est tout bah non non non, là c'est dur, attention. T'es où là je suis à côté de toi, je te suis. Il faudrait que tu rotates par la fenêtre qui est derrière toi, qui est ici, derrière toi sur le ping. Tu remontes la de l'autre côté, tu vas avoir une fenêtre en face de toi, tu casses la fenêtre, tu drones, et l'un des grands murs renforcés, on va, on va aimer que tu le joues celui-là. Euh, bah je peux rentrer, il y a personne je crois. Ouais ok. Et donc là je, mets un, je, je pète tout ici là. Pète le mur si tu peux. Attends, il y a des gringos là. Viens avec nous, viens avec nous Oh merde Ah oh putain, non il m'a push Ah oh non il est, là tu... il est sur moi, sur moi Il est dead Je suis en clutch du coup. On... Thanks bro euh, Souvent les... Les gens qui sont pas très forts ne vont pas avoir cette. Il y a une espèce de feignantise. Rainbow Six, c'est un jeu où, es... comme Tarkov, t'es obligé d'utiliser ton cerveau, c'est pas code. Et tu peux pas avoir de feignantise intellectuelle. Parce qu'autrement, du coup, tu te frustres parce que tu sais ce que t'avais envie de faire, mais t'avais pas envie de le faire, tu vois. Et il faut parfois avoir ce, ce côté-là. Plutôt que de, de vouloir mettre une tête tout de suite, tu sais, d'aller challenge sur le, sur le site. Si tu viens flanquer, tu viens jouer ta petite master bedroom et que tu fais péter le mur, bah là, on, en fait, on va taper dans la fourmilière, on vient écorcher l'oignon, le, le, là, et ils peuvent plus rien faire au final. Et il faut avoir cette logique parfois de devoir ressortir du bombsite pour aller jouer un truc à un endroit, pour aller casser un petit truc, euh, etc. etc quoi bon, allez, j'y vais J'en peux ouais. plus Là, mon cerveau, 5 Moi, heures donc, de... je... 6 heures de trucs c'est horrible. Hein. Merci poulet, c'était cool en tout cas. Merci ouais. d'être passé, Super vraiment. cool Merci à toi, c'était vraiment sympa. Bisous, bisous, Zille. Ciao, ciao. Bisous, Oh, quel connard, je peux pas le blairer.